Salut les rôlistes et bienvenue à la troisième question de RPG Day 2018. La question du jour qu'est-ce qui offre à un jeu euh, l'envie de revenir et euh, la capacité dans la durée Moi je pense d'abord à l'univers évolutif. Euh, en fait, le, le cœur de la partie, les PJ, euh, qui avancent dans leur parcours et qui vont avoir un effet dans l'univers. C'est comme une très bonne série il y a les histoires qui évoluent, mais les personnages également évoluent et leur environnement aussi dans une campagne fermée avec toujours les mêmes joueurs, il s'agit de monter l'univers tout entier autour euh, des personnages des joueurs et euh, leurs actions doivent avoir absolument un effet euh, immédiat en général, mais surtout avoir un effet sur le long terme, sur le total, sur euh, le bilan de la campagne. Euh, je je, je l'ai appliqué à One Person, je l'ai appliqué à, aux ondes du Exeter, je l'ai appliqué à, à plus ou moins toutes les parties euh, que j'ai fait récemment. Euh, pour que les joueurs se sentent impliqués et donc aient envie de revenir à la partie, aient envie de continuer l'histoire euh, avec, euh, avec la table, avec le jeu, avec, euh, avec euh, l'OMJ, eh bien, euh, il faut, il faut qu'ils aient un impact. Il faut qu'ils sentent que leurs décisions euh, pèsent dans l'univers, dans l'histoire, et, euh, et que donc elles ne sont pas sans conséquences, et surtout qu'elles ne sont pas vaines. Et là, les personnages euh, des joueurs vont avoir un impact. Et lorsque les personnages des joueurs vont avoir un impact, à ce moment-là, les joueurs vont s'accrocher à leur personnage, et c'est au travers de l'accroche qu'ils ont à leur personnage, qu'ils vont accrocher à la campagne, euh, ou à la table, et, et au jeu. Voilà pour la troisième question de RPG Day 2018, je vous remercie d'avoir suivi, et je vous dis à demain Ciao les relistes